Salut, c'est Aitiros. Bon, je ne vous demande pas si ça va bien aujourd'hui. Hein. <rire> On connaît tous la réponse. Forcément. Hein. Donc, ce qu'on redoutait le plus est arrivé. Bon, il a pris quoi 58%, une chose comme ça. Donc, euh, après, ça ne m'étonne même pas, quand je vois l'état de la France, vu l'état des... Euh, la division dans les partis et beaucoup d'erreurs qui ont été commises hein, aussi hein, euh, euh, au niveau de l'opposition et beaucoup de, de vendus et de collabos euh, de la part de, de, des journalistes mais également des, des partis politiques. On va y revenir. Donc il est passé. Après j'ai une petite chose quand même qui me fait du bien, on va dire, c'est qu'étant en Corse et je vous parle là de Région Corse. On lui a voté contre à 58%, historique, ils ont dit historique depuis, pff, je ne sais pas combien d'années, hein. depuis toujours je crois, c'est historique. Marine Le Pen a été votée à 58% en Corse, alors qu'il y a eu une forte abstention due à ce qui s'est passé à cause des manifestations et, du, et ce qui s'est passé contre Yvan Cologne, et beaucoup de gens aussi qui ne se reconnaissaient pas dans... Dans, dans, dans les deux candidats, donc il votait pas, et malgré tout, il est passé à 58 euh, 58%. Marine Le Pen a été, a été, a été, a été euh, élu quoi. Donc vous vous rendez compte, il s'est pris une tollée, mais, mais, mais phénoménal. Je crois que un truc de fou furieux, il s'est pris, et ça, ça me fait plaisir parce que d'une certaine manière, ça me soulage. Parce que je dis, je vis pas dans une région où, où les mecs sont des vendus, des collabos, des ou des, des gens qui n'ont rien dans la tête ou qui sont complètement endormis ou en, on qui quoi. Donc ça, ça me fait plaisir. Voilà, ça, je me dis putain. Au moins ça, voilà, voilà. <rire> au moins, on est, fidèles qu'on est, on est fidèle à notre réputation. On est des rebelles et on et on est contre le gouvernement. Quoi. Donc voilà. Ça, ce gros bâtard, ça au moins, il peut pas, ça, il peut pas, nous, il peut pas le dire. Il peut pas dire ouais, les Corses, ils il, il se sont, ils ont rampé devant moi. Ça non. 58%. Si vous ne croyez pas, regardez. On est la seule région de France à lui avoir voté à 58% contre. Historique, ils ont. Et attendez, malgré l'abstention, pas hein, eu l'abstention, je crois qu'il se faisait démonter, il se faisait encore pire que ça. Voilà, ça c'est le seul truc qui me soulage. Après, on va maintenant on va, on va attaquer, il y a eu des erreurs. Bon, alors déjà le premier erreur que, que cet enfoiré a exploité, c'est qu'il a vu que les partis étaient divisés. Euh, Philippot, dupont rignan Zemmour, ont fait n'importe quoi, parce qu'au lieu de se rallier à Marine Le Pen... Pas que je cautionne Marine Le Pen sur l'intégralité de son, de, son, de son programme, je vais y revenir, mais au moins ça faisait un bloc commun de gens de patriotes et de la droite, de la vraie droite je dirais, pas des salopards comme Pécresse qui sont des centristes en vérité, hein, des, des centristes droits si ce n'est, ouais, genre de merde comme ça, ou Hidalgo qui est une centriste gauche, et même pas de gauche, elle est centriste gauche parce qu'elle est pour ma Macron à mort, donc, euh, ils auraient dû faire bloc quand même. Mais au lieu, de, au lieu de ça, ils ont voulu tout le monde tirer ça la couverture de leur côté parce que c'est des carriéristes à la con. Et au final, ça a fait n'importe quoi. Ça, c'est la première erreur. La seconde erreur, ça a été d'avoir mis Marine Le Pen comme candidate. Alors, je m'explique. Marine Le Pen est une femme pour moi. Hein. Je, je, je, quand, tout ce que je vous parle, c est, c est, c est une, c une, ça ne dépend que de moi. Je veux dire, ce n'est que mon avis. Après, vous n'êtes pas obligé de le partager. Hein. Je vous donne un avis comme euh, n'importe quel autre pour, peut vous donner le sien. Pour moi, c'est une femme qui n'a aucun talent. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Elle ne sait pas parler. Euh, elle dit n'importe quoi. Elle ne connaît pas ses sujets. Dès qu'elle ouvre la bouche, euh, elle est toujours en train de... Euh, euh, euh, elle, elle est saoulante. Est -dire, est son, son, son message est assuré. On ne comprend rien, ce qu'elle dit. Euh, c'est une personne, euh, comment dirais-je, qui... qui est trop assimilée à la famille. Il <rire> faut dire les choses comme elles sont. Hein. Et donc les gens en ont peur, ou alors la détestent profondément. Je peux le comprendre. Hein. Même si moi ça ne me touche pas personnellement, parce que je ne suis pas musulman, hein. je suis euh, chrétien. Euh, chrétien, pas catholique, hein. je suis protestant moi. Mais euh, je dis dire, voilà, donc, ça ne me touche pas personnellement, mais je peux le comprendre. Je peux le comprendre parfaitement. Euh... Et puis c'est une personne qui, est, qui sort des mesures qui sont complètement extraterrestres. Euh, comme par exemple le port du voile, l'interdiction du port du voile à l'extérieur... Pourtant, je vous dis, hein, je suis chrétien euh, pratiquant. Hein. Je suis pas simplement chrétien comme, comme ça. Moi, c'est vraiment, je suis vraiment chrétien pratiquant, donc euh, protestant. Hein. Euh, je suis pas catholique. Quoi. Et euh, mais malgré non, je pourrais dire, voilà, on, on peut l'interdire, ça, c'est au contraire. Moi, ça me, voilà. Mais non, pas du tout. Moi, je trouve ça profondément stupide parce que <rire> je veux dire, le type à l'extérieur s'il a envie de porter le voile, c'est, attendez, hein, qu'on se comprenne bien, hein, qu'on se comprenne bien. Je parle du voile. Je ne parle pas des burkas, des conneries comme ça, où ça cache le visage. Ça, je veux pas en entendre espèces de où elles sont toutes habillées en noir comme ça. ça je veux pas en entendre parler de ça. On n'est pas, pas chez les talibans, on n'est pas au Maghreb, on n'est pas, je ne sais pas où. Ça, ils repartent chez eux direct s'ils vont faire ces conneries-là. C'est comme si moi, demain, étant chrétien, j'arrive avec une croix qui est fait un mètre, un mètre de haut, accrochée au cou, euh, ou avec un néon, c'est marqué Jésus. Il faut arrêter les conneries. Hein. Je vois là. Mais après, elles ont juste un foulard pour les cheveux, euh, pour cacher les cheveux, ça, ça ne me dérange pas plus que ça. Comme ça ne me dérange pas, par exemple, s'il y a des juifs qui mettent la kippa, ça fait une espèce de... On dirait un repostas, <rire> excusez-moi pour les juifs, on dirait un petit repostas qu'ils ont sur le, derrière de la tête. Moi, ça me, franchement, je n'en ai rien à foutre. Hein. Je veux dire, ça ne me, me dérange pas plus que ça. Hein. Je veux dire, même en Corse, les vieilles dames, à, les, à une certaine époque, elles avaient le foulard. Hein. Toutes, hein. Ah, toutes, toutes, toutes, elles avaient caché les cheveux. Parce que même chez les catholiques, hein, ça existe de cacher les cheveux. Hein. Parce que certains qui ne sont pas pratiquants, ils ne le savent pas, mais chez nous aussi. Bon, moi, je ne suis pas catholique, hein, je suis protestant, mais je connais quand même la religion catholique, hein, bien sûr. Hein. Et, et c'est marqué, même dans, même dans la religion protestante, hein. les femmes, quand elles rentrent à l'église, elles doivent cacher leurs cheveux. Et certaines, même à l'extérieur, cacher leurs cheveux. C'est pour bon montrer que tu es sous l'autorité la, de Dieu et que tu, comment on dit, que tu appartiens, je crois, à un homme, une chose, une chose comme ça, hein, je crois. Mais c'est par, par rapport à Dieu aussi. Mais donc voilà, je dire, énormément de femmes catholiques ou même protestantes et tout ça le font, hein. Même actuellement. Hein. Ah, je peux vous dire, regardez les bonnes sœurs. Pourquoi elles cachent leurs cheveux avec une espèce de, de, de machin Ne passe pas un foulard, c'est une espèce de... Bon, bref, un habit, quoi. C'est parce que voilà, elles appliquent à la lettre, ce qui est marqué dans la, dans, dans, dans, dans, dans la Bible. Donc, il euh, n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'exceptionnel. De Donc ça, par contre, pour moi, pour moi hein, c'est une mesure qui est complètement débile. Je veux dire, si vous voulez euh, enlever le voile, à ce moment-là, il faut, faut enlever tout, tout, tout, tout signe distinctif, mais à ce moment-là, complet. Et, et vous voyez que c'est un, un non-sens, parce que ça, ça, ça, ça n'agresse pas les gens. On se comprend bien, j'ai bien dit le vol, On se comprend bien, hein. attention. Je ne parle pas de burqa. Hein. Donc, alors, donc ça, c'est complètement stupide, parce qu'il y avait énormément de musulmans qui voulaient voter pour elle, qui étaient prêts à franchir ce pas. Pourtant, ça, la, ça les faisait chier, je, je les comprends, hein. euh, par rapport à ce qui s'est passé avec, avec Jean-Marie Le Pen, père, et la guerre d'Algérie, et compagnie. Donc je peux les comprendre. Mais malgré tout, oui, ils, ils étaient prêts à tout pour le faire dégager. Mais dès qu'ils ont entendu cette connerie, ils ont dit non. Là, ça va au contraire complètement de, de nos croyances et de, nos, et de ce qu'on pense. Et donc, on ne peut pas le faire. Je peux le comprendre aussi. Donc, elle a, elle a raconté de la merde. À deux jours des élections, elle a commencé à lâcher des conneries comme ça. et elle insiste bien dessus. Quoi. Je veux dire, elle insiste bien dessus. Donc là, c'est du n'importe quoi. Ça lui a coûté ça lui a coûté masse, masse de, de, de, de gens qui, qui, du coup, même carrément le recteur de la mosquée de Paris a donné l'ordre carrément qu'il fallait voter Macron. <rire> à partir de là c'est fini j'ai compris c'est bon c'est réglé c'est game, game over ça et aussi quand la deuxième mesure ce qu'on a dit les, les langues régionales donc le corse le breton le basque euh, le normand et tout ça enfin c'est les, les patois qu'on qu qu parle hein. nos, nos langues qu'on parle et ils ont voulu l'interdire de qu'on l'apprenne à l'école qu'est ce que ça peut foutre aux gens si tu l'apprends ou pas moi je l'avais pris en langue secondaire quand j'étais au lycée à l'époque et je l'avais eu au bac mais qu'est-ce que ça peut foutre aux gens que tu parles le corse, ou le basque, ou le normand, ou le breton, chez toi ou dehors Qu'est-ce que ça peut foutre ben Non, non, il non, n'y a que le français, il faut absolument le français. Mais je le parle le français, je vous parle en quelle langue là Je peux le payer en français. Mais ma mère, par exemple, elle, est en, euh, elle, elle le parle vraiment couramment, parce qu'elle hein, est, est comme moi, quand je dis hein, on est des Corses, quoi, je dis, mais elle, elle, moi, moi, je, moi je le comprends bien. Je le parle un peu, mais pas, pas, pas comme elle, voilà. parce qu'elle ne m'a pas vraiment bien appris. Mais elle, elle le parle vraiment couramment, et attendez, ça ne l'empêche pas d'être française et de s'assimiler, elle n'a jamais eu aucun problème. Je veux dire, c'est du n'importe quoi, c'est comme l'arabe, par exemple. Il y a énormément de communautés musulmanes et tout ça, ou même juifs qui parlent l'hébreu, ou le chinois, tout ça. C'est comme si, en, en, à partir d'aujourd'hui, on leur dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus ta langue, tu ne parles plus le portugais, tu ne parles plus l'espagnol, euh, tu ne parles plus l'américain, tu ne parles plus l'anglais, et tu ne parles que français. C'est pas malheur, on a le malheur de t'entendre parler cette langue, t es, t es, t es, tu dégages. C'est n'importe quoi ça. Ou même l'apprendre dans les écoles. Si on ne m'a jamais forcé à l'apprendre à l'école, c'est moi qui ai pris l'option. J'avais option, trois options. J'avais l'italien, le corse, et puis je ne sais plus très quelle autre langue. Euh, c'était une option, hein, parce que les la langues principales, c'était l'anglais hein. et le français. Hein. Mais après, en option, j'avais ça. Vous enfin, voyez, c'était des options. Donc vous voilà. voyez Qu'est-ce que ça peut foutre de parler de ça de, de... Je comprends pas. Je... Il y a des choses comme... Ça, c'est des trucs complètement stupides. C'est irrationnel. À, à ce niveau-là, quand, quand vous commencez à sortir des conneries comme ça, c'est que soit vous, vous, vous le faites exprès, et que vous êtes réellement stupide. Alors il y a un problème, c'est qu'il ne faut, il faut pas que vous soyez candidat. Soit il y a un sens, qu il y a quelque chose de caché, où on dirait que vous cherchez à perdre les élections, ou alors, que je... Ou alors je comprends pas, il y a quelque chose que je comprends pas. Ça, c'est des trucs débiles. Parce que vous savez pertinemment que vous ne mettez pas une balle dans le pied, vous en mettez deux à chaque pied. <rire> là, là, là c'est n'importe quoi. Ce n'est pas que je cautionne, comme je vous dis. Hein. Pourtant, je n'ai pas, pas du tout de religion musulmane, J'ai pas du tout de ma famille, pas du tout une seule personne qui est musulmane, hein. pas du tout. Mais, euh, mais moi, moi-même étant, si j'aurais été musulman, euh, oui, j'aurais dit, mais c'est complètement bon. C'est comme si moi, demain, on m'interdit, par exemple, de... en public, hein, je parle, hein. si on m'interdit de mettre une croix. Par exemple, ou quand on met, euh, interdit de, je sais pas moi, par exemple, de parler de Jésus, par exemple. Mais je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Voilà. Donc voilà. À partir de là, qu'est-ce que vous voulez gagner les élections avec, avec des programmes à la con comme ça Malgré tout, il, le programme était bon parce que c'est celui-là de Zemmour. Elle hein, a pompé sur Zemmour à mort. Je veux dire, euh, que, que ça soit. La, la se mettre contre les trafics de drogue, donner plus de pouvoir à la police qui peuvent utiliser leurs armes sans avoir de problème, présomption de légitime défense, le fait de faire dégager, de bouter hors de France tous les étrangers, tous les sans-papiers, tous les gens qui ont commis des crimes, ça c'est très très bien, mais euh, je peux vous dire, moi, qu'il y a énormément de musulmans, c'est pour ça qu'ils votaient pour Marine Le Pen, énormément, et je peux vous dire, moi, j'appuie sur énormément de musulmans, parce qu'à chaque fois, on les pointe du doigt, on les stigmatise, mais il y avait énormément de musulmans qui ont voté Marine Le Pen, malgré tout, hein, malgré le truc du voile, hein. mais, mais, et, et ils auraient voté encore plus massivement si elle n'avait pas sorti ça, parce qu'ils en ont marre des racailles à la con, c'est des petites racailles de merde que, que vous avez, vous, ce continent moi, je dis vous, ce continent parce que chez nous, ça n'existe pas, vous allez me dire, ah bon, non, chez nous, non, parce que chez nous, euh, vous connaissez notre réputation, nous, on a, on a la gâchette très facile, et le mec qui fait une connerie, qui viole une femme ou qui agresse, il passe pas la semaine, il est mort tout de suite, c'est-à-dire dire cest bah, vous connaissez l'actualité chez nous, ça, ça, ça se règle direct. Donc, on n'a pas de racailles. Mais chez vous, toutes les petites racailles de merde, tous les petits connards comme ça, là, c'est sûr que même les musulmans eux-mêmes, ils en ont ras le cul. Parce qu'ils vont travailler, ils paient des impôts et tout ça. Ils arrivent, ils ont leur voiture qui est fracturée, leur maison qui est cambriolée, ils ont des squatages. Même chez eux, ne croyez pas qu'ils regardent qu'ils sont musulmans, ils en ont rien à foutre. Ces petits connards, ces petites racailles de merde, ils n'en ont rien à foutre. Ils vendent de la drogue et tout, ils font n'importe quoi. Donc, euh, même eux, ils, ils auraient voté massivement pour Marine Le Pen. J'ai vu des vidéos, hein, des musulmans et tout, même des juifs et tout, qui disaient qu'il fallait voter pour Marine Le Pen pour pouvoir euh, nettoyer le pays. Mais après, commence à te sortir des conneries sur le voile et tout. Un moment ou un autre, après, je peux les comprendre. faut arrêter les conneries. <rire> faut arrêter les conneries. On parle pas de burqa, hein, je parle de voile. Hein. Donc, comprenez-nous bien. Hein. Comprenez-moi bien. Hein. J'appuie dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame, hein, qui croient que le voile c'est la burqa. Hein. C'est pas du tout pareil. Hein. C'est je dis, les voiles, et, euh, Même ma grand-mère, elle en mettait un voile hein, sur les cheveux. Donc il faut arrêter les conneries. Hein. <rire> je veux dire, je m'en bats les couilles que la personne, elle a un voile. Hein. Je veux dire, le visage, tu le vois parfaitement. Hein. Je veux dire, tu, tu, c'est juste, tu, tu couvres les cheveux. les cheveux. Hein. Après, elle l'attache par derrière. Euh, euh, voilà, elle couvre le cheveu. Le cheveux. Tu ouais, comprends le Visage, tu le vois parfaitement. Tu vois que c'est une femme. Euh, voilà. Il faut arrêter les conneries. Hein. Donc, euh, donc voilà, il y, y a eu des erreurs comme ça. En plus, au, au débat, euh, elle, c est, c est, la deuxième partie, donc, euh, au débat, elle, elle, elle, deuxième chose qu'elle a fait très très mal, c'est le débat. On aurait dit une larve, on aurait dit qu'elle avait pris des calmants. Les... Alors, soit elle, elle c'est tout ou rien. Soit, comme en 2017, on aurait dit qu'elle était surexcitée, sur qu'elle avait pris soit de la drogue, soit de l'alcool. Soit, elle est complètement amorphe et euh, elle ne réagit pas du tout. Elle avait des perches, mais alors des perches qu'elle aurait pu le... Oh, il lui a lancé des perches, mais de 4 km, elle n'a elle a, elle a même pas su en saisir une. Elle aurait pu parler d'Alstom, elle aurait pu parler de McKinsey, elle aurait pu parler de Rothschild, elle aurait pu parler qu'il a éborgné, qu'il a tapé, tout ça, des gilets jaunes. Elle aurait pu parler qu'il y avait une, une hausse de 14% de violence en France. Elle aurait pu parler de plein de sujets. Elle a survolé tout ça. Elle a dit n'importe quoi. C'est comme au moment quand elle a sorti une connerie, mais une connerie oh c'est comme moi, elle a dit que <rire> pour le truc écologique, moi personnellement, j'en ai rien à foutre du truc écologique. Attention, qu'on se comprenne bien. Je suis pas le genre de taré qui va aller, qui va aller foutre de l'huile de vidange dans l'eau hein, pour salir ou faire esprit de polluer. Hein. Attendez, quand je dis que j'en ai rien à foutre de l'écologie, j'en je là là, ai rien à foutre des voitures électriques hein, et de toutes ces conneries d'éoliennes ou de panneaux solaires qui vous saccagent la nature pour mettre ces trucs qui sont immondes et qui produisent en plus que dalle en électricité. Mais... Il y en a certains qui sont déjà construits, comme des éoliennes et tout ça. Et elle a dit, bah écoutez, quand je passe au pouvoir, je vais, les, je vais les faire sortir. Et même Macron, et pourtant, je ne suis pas d'accord avec ce, avec, ce, avec ce bâtard, mais même lui a eu raison, il s'est foutu de sa gueule, il a dit, attendez, alors déjà qu'on n'a pas de pognon, vous allez gaspiller du fric pour pouvoir démanteler des choses qui sont déjà construites. <rire> non mais voilà, à partir de là, c'est du n'importe quoi, c'est comme l'Europe. Moi, je suis, je suis pour quitter l'Europe. Ça fait depuis... Ouh depuis toujours. Et hein, ça n'a pas d'hier. Hein. J'ai toujours été un, Euro un Europe euh, sceptique, comment dire. Hein. J'ai Vraiment, pour moi, c'est de la grosse connerie. Et, et tous les travailleurs d'Europe de l'Est les faire dégager chez eux. Voilà, c'est pas des Français, ils n'ont rien à foutre chez nous. Et, mais elle, elle commence à dire, oui, elle essaie de ménager le chou, la chèvre. Je veux partir, mais en même temps, je veux garder un pied dans l'Europe. Mais qu'est-ce que tu chantes là Où tu quittes l'Europe ou tu restes Mais tu ne peux pas faire les deux. Donc, vous voyez... On ne va pas refaire le débat, je veux dire. -dire il faut déclarer qu'on fasse une vidéo pour détailler pour point par point, point. Mais il y a une, énormément de conneries comme ça. On sent la femme qui ne sait pas s'exprimer. On sent qu'elle ne connaît pas son sujet, qu'elle ne maîtrise pas ce qu'elle dit. On sent la femme qui, euh, qui est une bourgeoise. Parce qu'elle est bourgeoise. Hein elle est issue d'une famille riche. C'est une bourgeoise qui ne connaît pas la vie, qui ne connaît pas le, les choses et qui veut essayer de parler pour les classes populaires. Mais en vérité, elle est bidon voilà, elle est bidon, elle raconte n'importe quoi elle vit dans des quartiers de Paris qui sont huppés, comme les autres et c'est un peu comme Mélenchon qui veut jouer au malin qui veut faire le type révolutionnaire le type le Che Guevara de, de 2022 alors que le mec c'est un bourgeois il fait partie de la caste des bobos gauchistes euh, qui te donne même pas un senti même pas un rond à SDF s'il si le voit par terre euh, qui est juste une grande gueule mais en vérité ça s'arrête là qui est un carriériste de merde et qui veut jouer au malin, à donner des conseils, ou faire celui qui parle, mais on sent que ça sonne creux, et c'est bidon ce qu'il dit, voilà, et elle c'est pareil, le problème qu'il y a c'est que ça sonne creux, ça sonne creux, et le, le Rassemblement National ce qu'ils auraient dû faire, c'est qu'ils mettent un tic comme Bardella, lui il vient vraiment de la classe populaire, c'est un type qui s'est hissé parce qu'il est très bon, très fort, il sait très bien parler, il est vraiment modéré, même quand il lui avait posé la question sur le voile, il a dit c'est pas une question d'actualité, c'est pas quelque chose qui, qui, qui est primordial, qui est important, c'est pas quelque chose qui voilà, on s'en fout <rire> tout simplement, on s'en fout. Il y a ce qu'il fallait vraiment, lui il a dit ce qu'il faut vraiment agir, il a dit c'est sur les sans-papiers, les gens qui commettent des crimes, les gens qui font n'importe quoi, etc., etc. Ça oui, ça c'est important, ça c'est primordial, mais pas le reste. Le pouvoir d'achat et tout ça oui, ça c'est primordial, mais tout le reste on s'en bat les couilles. Oui. C'est comme par exemple les trucs et les voitures électriques, quand on lui a posé pour les voitures électriques, elle a dit oui, euh, parce que les gens n'ont pas d'argent pour acheter les voitures électriques. C'est vrai, mais on sent qu'elle n'a pas assez appuyé dessus. Euh, Bardella, lui, il avait mieux parlé, il avait dit que, parce qu'en vérité, toutes ces conneries de voitures électriques, c'est juste pour une caste de bobo-gauchistes, de, de riches. Ils, vous avez vu à combien elles sont les bagnoles, elles sont à plus de 40 000 euros les bagnoles, et euh, pour des conneries qui font à peine 250 km. Et donc, voilà, c'est de la connerie, il fallait bien insister dessus. Enfin, bref, voilà, le problème, il est là. Il a remporté l'élection parce que beaucoup disent que c'est truqué. Non, c'est pas truqué, c'est qu'il est face à des clochards. Après, c'est sûr que de son côté, lui, il a fait une sacrée mafia. Hein. Il a tous les journalistes qui sont des collaborateurs, hein. Là, tous les journalistes. Hein. TF1, France 2, France 3, la 4, Arte, la 5, la 6, ce que vous voulez. Euh, même les, les, les journalistes indépendants qui font semblant d'être indépendants, c'est tous des corrompus. C tout. Même CNews, c'est des salopards en puissance. Ils sont tous, tous, tous, tous, tous pour le gouvernement. Il les a tous achetés. Ils ont un coup de propagande à mort. Donc, c'est sûr que ça a beaucoup euh, influencé les, les gens. Mais je peux vous promettre... Malgré tout ça, que si elle avait bien parlé, si elle avait arrêté ses conneries sur le voile et sur le fait de... des langues régionales et tout ça, je peux vous promettre qu'elle serait passée. Je peux vous promettre qu'elle serait passée. Elle serait peut-être passée euh, cric-crac, vraiment à 2-3% près, mais elle serait passée. Là, elle s'est fait pulvériser la gueule parce qu'elle raconte de la merde. il faut dire les choses comme elles ont. Je suis désolé, mais autant, moi, je vous dis... Je partage à 90% son, son, son, ce qu'elle dit. Je suis d'accord sur tout. Quitter l'Europe, armer les flics, les policiers municipaux, légitime défense, tout ça. La totale, tout, tout, tout. Faire dégager les sans-papiers des étrangers. Je suis complètement d'accord. Remettre le nucléaire, remettre les, les, les, les centrales nucléaires. Parce que moi, j'ai moi, été, été surveillant de chantier. J'étais chargé de la sécurité sur les chantiers. J'ai vu sur les chantiers de Chamboltaïs ce que ça fait. Hein. Vous saccagez des hectares de forêt ou de, ou de maquis, tout ça. Et vous, et vous mettez ces merdes, ces immondes. Et en plus, ça ne produit que d'un choix. Ça ne reproduit même pas 10% d'électricité. Enfin, c'est vraiment, c'est bidon. Nul à chier. Donc non, je suis d'accord avec tout ce qu'elle dit. Mais tout ce qui est connerie de voile et tout ça, ça, elle aurait pu s'abstenir. Elle aurait pu. Elle aurait eu tous les votes des musulmans. Enfin, tous ceux qui ont souffert. Et tous ceux qui en ont ras le cul de ces petites racailles de merde. Et elle serait passée serait passer. Et là, du coup, bah, c'est sûr, là, c'est pris une tolée dans la gueule. Après, on s'en prend, on prend euh, aux vieux. On dit, oui, c'est la faute des vieux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vieux. Bon, je connais, j'en connais personnellement. Des vieux qui ont du pognon, qui, qui, qui sont des salopards. Oui, qui, qui en la faute, qui sont égoïstes, qui pensent qu'à eux, qui disent, du moment que moi, ça marche pour ma vie, tu peux crever devant moi, ça lui fait ni chaud ni Oui, bien sûr, Non, mais je ne dis pas le contraire. Il y en a, mais il n'y a pas que ça. Ma mère, elle a voté, elle est dans une certaine tranche d'âge, elle est à la retraite et tout, elle a voté Marine Le Pen. Donc vous voyez, c'est pas une généralité. <rire> c'est ça que je veux dire, c'est que il est musulman, c'est pareil. Moi, j'ai parlé avec des musulmans. Il y a beaucoup qui, qui parlent des musulmans. Mais je suis sûr que vous parlez même pas avec eux. Moi, j'ai parlé vraiment de ça. et Ils m'ont dit qu'ils votaient Marine Le Pen. Ils m'ont dit, hein. ah, c'est sûr. J'ai dit putain, tu votes Marine Le Pen pourtant Il m'a dit ouais, mais j'en ai rien à foutre. Parce qu'il a dit en vérité, moi ce j'en ai ras le bol d'avoir zéro à la fin du mois. Et de me retrouver dans la merde, d'avoir le compte dans le rouge, d'être agressé par ces petites racailles à la con, et, euh, et d'être stigmatisé justement à cause d'eux. Euh, voilà. Mais après, dès qu'ils ont entendu toutes ces conneries euh, voile et tout ça, <rire> c'est fini. C'est fini. Même des jeunes, j'ai vu des jeunes musulmans, on dit toujours les jeunes, ils, en vérité, ils ne votent pas mal la peine. Non, non, non, ils votaient pour elle. Ils votaient, mais dès qu'ils ont entendu les conneries du voile et tout ça, c'est fini. C'est fini. C'est sûr, c'est fini. C'est comme moi, si demain on me dit tu es interdit de parler de Jésus, ou tu n'as pas le droit de t'afficher avec une croix, je lui dis va te faire voir. Et jamais je voterai pour elle, jamais, je peux vous le dire moi. J'aurais pas voté pour Macron, j'aurais voté blanc, ça c'est clair. Mais j'aurais pas voté pour elle. Et voilà, donc c'est plein d'erreurs à la con, c'est plein de trucs qu'elle aurait pu se s'en passer. Disons que c'est symptomatique du, de, de, de cette femme, c'est une femme qui n'a pas de talent. Son propre père, pourtant je l'aime pas du tout, mais il l'a dit. Elle ne sait pas s'exprimer, elle n'a pas de talent. Il l'a dit, hein, carrément, elle a dit elle n'a pas de talent. Et c'est vrai, elle n'a pas de talent. Écoutez, moi, je ne suis pas politicien. Pourquoi Parce que je n'ai pas le talent pour le faire, donc je ne le fais pas. Alors pourquoi vous voyez Je m'astère de, de, de, de faire le pitre. Ben elle, c'est pareil. C'est une femme, elle n'a pas de talent. Ça, c'est comme pour nous. Vous voyez, moi, j'ai une chaîne de mécanique, par exemple. Je fais beaucoup de mécanique ça, sur les motos, je veux dire, en règle générale. Mais pourquoi je le fais Parce que je m'y connais. Si, si je m'y connais, pas, je ne le ferai pas. Ben là, c'est pareil. Elle fait quelque chose qu'elle n'est qu pas censée supposer faire. On sent qu'elle n'est pas douée. Elle n'est pas douée, elle ne sujets alors que des gens qui sont qui sont plus à même de le faire comme Bardella, Zemmour et tout, quoique Zemmour non, parce qu'il nous a trop fait chier avec avec ses conneries de de de appelle ça de, de de racisme aussi. Parce que lui il mélange tout. Oui par exemple comme le cas Zemmour. Bon j'ai voté pour lui. C'est vrai j'ai vraiment œuvré pour lui. Vous avez vu sur ma chaîne. Hein. Putain je crois qu'il pourrait presque me donner de l'argent. Mais, euh, mais si vous regardez si, parce que moi j'étais moi, pour lui parce que je voulais dégager Macron, mais, mais sinon je peux vous promettre que j'aurais pas voté pour un type comme ça je partage son programme aussi, comme je vous dis à 90% mais certaines choses, comme il est là stigmatiser certaines catégories de la population ça va arrêter tes conneries, c'est bon il y en a marre de tes conneries je veux dire, que tu fasses dégager les sans-papiers, que tu fasses dégager ceux qui foutent la merde, d'accord, mais après le reste il faut arrêter je dire, voilà, ou, ou, ou lui aussi, quand il commence à sortir des conneries du genre, il euh, y, y a un type qui s'appelle Mohamed, ou je sais pas quel nom ils ont, un Rachid, ou je sais pas quoi. Non, non, à partir de demain, tu vas t'appeler Henri ou Hervé. <rire> il faut arrêter les conneries. Le type s'appelle Mohamed, je m'en fous pas mal qu'il s'appelle Mohamed. Je veux dire, ou Rachid, ou Idriss, ou je sais pas quels c'est les noms chez eux, ou Ismaël. Voilà, il faut arrêter les conneries. Je veux dire, le type, il veut changer carrément, il veut franchiser les noms. Non, mais. Ça, c'est du non-sens. Il faut arrêter les conneries c'est des, des programmes à la con ça là on sent, on sent le type raciste de base à mort euh, euh, complètement haineux et aigri de la vie euh, euh, voilà qui essaye de, de, de passer des, des trucs des, des, des espèces de, de programmes qui qui tient qui tient même pas la route je les gens ils ont rigolé ils ont dit même certains ça les énervait ils disaient attendez ma, ma mère m'a appelé par exemple je sais pas il c'était un homme il m'appelle' Ismaël et demain je vais m'appeler Hervé <rire> il faut arrêter les conneries Hein, je dis même un gosse qui vient de naître, tu lui donnes le nom que tu veux, du moment que c'est pas un nom à la con du genre Hitler euh, ou euh, Mussolini ou des conneries comme ça. Mais après le reste, ou tu vas pas l'appeler Satan ou, des, ou des, des trucs à la con comme ça. Mais voilà, mais après le reste, voilà, faut arrêter les conneries, faut arrêter. C'est voilà, ça vous voyez, mais c'est ça après que ça, ça énerve les gens et les gens ils disent ah ça va, j'ai pas voté pour une espèce de, de malade mental qui sort il sort de, du troisième Reich et c'est de la connerie et c'est pour ça que les gens passent pas. Là on va se taper 5 ans, et voilà, maintenant je vais conclure la vidéo, je vais vous dire ce qui va se passer maintenant, pour l'avenir, enfin du moins, je ne suis, suis pas non plus voyant, mais je vais dire mais, ce que je pense, voilà. ce que je pense qui risque certainement de se passer pour les 5 prochaines années. Pour moi ce type, il va être sans limite, là vous croyez pas qu'il va s'arrêter, parce qu'il est hargneux, il est aigri, il est, il est arrogant, il va le rester, de toute façon il l'a dit, il l'a prévenu. Même, il a même dit pendant, les, pendant la campagne, il a dit « je suis ce que je suis, je ne changerai pas ». Au moins, ça le mérite d'être clair. Donc ce type, ce qu'il risque de faire, c'est qu'il risque de faire changer la constitution et de, passer à, de repasser au septennat, parce que s'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent, sachez que les élections en France n'ont pas toujours été de 5 ans, elles étaient de 7 ans. On est passé au quinquennat, mais maintenant il risque de repasser au septennat pour justement pour te faire, pour se faire 7 ans au lieu de 5 alors certains vont dire, oui, mais on va le bloquer. Vous n'allez rien bloquer du tout. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, <rire> putain, il y a beaucoup de gens qui vivent dans un rêve. Et ça me fait marrer, surtout du côté de Mélenchon. Les mélenchonistes, ils me font marrer, marrer, ces mecs. C'est les, les plus qui me font marrer le plus, ces gens-là. Eux, ils vivent carrément dans, dans l'irréalité. Ils croient que là, pour les, euh, les élections qui vont arriver, je ne sais plus comment ça, j'ai oublié le nom, euh, pour les députés. Là, euh, ils croient qu'ils vont élire euh, un, beaucoup de députés de leur parti. Et que du coup, c'est Mélenchon qui va être Premier ministre. Alors déjà, vous, déjà vous l'avez carotte sur deux points. <rire> C'est que déjà, vous n'avez que 17 députés, en tout et pour tout, pour l'instant actuellement en France. Il en faut 280. En tout, il y en a 500. Il en faut minimum 280. 280. 280. Tu comprends le, le, le, le nombre. 280 pour avoir la majorité. Et d'un. Et, et si par miracle, ce qui est impossible. Entre tous ceux qui sont de droite, d'extrême droite, qui vont tirer leur petite couverture de leur côté, jamais, ça va faire exactement pareil qu'aux élections. Jamais vous aurez la, vous aurez la majorité. Jamais. Euh, entre les abstentionnistes et tout ça. Euh, un, un, un, par miracle, un miracle, un miracle de Dieu, comme on dit, euh, vous venez avoir la, la majorité. C'est le président qui décide qui dans votre parti va prendre. Il est aucunement obligé de prendre Mélenchon, aucunement obligé. Il peut très bien prendre un espèce de bouseux, bidon, malléable, qui va se coucher sur chacune de ses mesures. Et au final, il fera ce qu'il veut. Parce que la constitution, il pourra la changer. Euh, parce que ne croyez pas qu'il pourra pas la changer. Parce qu'il a déjà il a le 49.3. Et il peut l'utiliser. Il l'a utilisé plusieurs fois. Et d'un. Et de deux... Euh, que ce soit les sages et tout, ils sont acquis à sa cause. C'est des anciens présidents, c'est Sarkozy, Hollande et compagnie, et ils sont tous acquis à sa cause. Et c'est tous, tous des bourgeois. Alors, ils n'en ont rien à secouer. Alors, Aidan, déjà, il risque de faire ça. Deux, la vaccination obligatoire dès l'âge de deux ans pour les enfants. Deux ans. On en est grand, ce sont des enfants. Deux ans. Je ne vous dis pas les, les malformations, les, les, les problèmes, tout qu'ils vont avoir, ça va être une cas alors déjà ces gens-là, euh, une fois que, une fois qu'il va, qu va, qu va obliger ça, il va déjà, il a dit qu'il allait nommer un, un ministre de la de la santé, je ne sais plus comment il s'appelle. Il était pendant le quinquennat, il avait parlé. Il est virulent, mais non, je vous raconte même pas. Lui, ça tenait qu'à lui. Il a dit que non seulement ça serait obligatoire la vaccination, mais avec une loi, il viendrait te chercher chez toi. Et je vous raconte pas des conneries, c'est pas une invention, hein, c'est ce qu'il a dit textuellement. Donc, il va le nommer autant ministre de la santé. <rire> je ne vous, vous dis pas ce que ça va donner. Et tous les enfants, que vous le vouliez ou non, ils vont être vaccinés. Ça, ça va être la deuxième mesure. 3. La retraite à 65 ans, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas fait 65, c'est 67 ans. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Bruxelles, c'est eux qui commandent la France, en vérité. Hein. Ce n'est pas nous, on ne commande, on commande plus, on n'est plus du tout souverain. Hein, vous le savez. C'est Bruxelles qui commande. Ils ont dit qu'il ne fallait pas la recette à 65 ans, il la faut à 67 ans. Ça ne suffit pas, 65 ans. Donc, au début du mandat, il va dire 65, à mi-mandat, il va la faire, vous la faire passer à 67 ans. Tu es content, tu es content, tu pas content, c'est le même tarif. Il n'y aura rien à foutre. Il va te faire 67 ans. Ça, c'est la troisième mesure. Ça, tu peux t'y attendre, ça, tu vas l'avoir. Sûr et certain. Sûr. Ensuite, la quatrième mesure, c'est tous ceux qui sont récents ça. Enfin, ça, ça me fait un peu rigoler quand même, malgré tout, les. Beaucoup, euh, beaucoup de personnes qui ont voté pour Macron que ce soit du parti de Mélenchon ou de, où il y a beaucoup de jeunes qui touchent les RSA justement, beaucoup de gens musulmans qui touchent les RSA également pas que je les stigmatise en disant parce que c'est une catégorie de personnes qui obligatoirement touchent les RSA, attention loin de là, mais je mais voilà, ils ont tendance à toucher le RSA euh, le RSA maintenant il va falloir travailler 20 heures par semaine attendez, c'est pas tout <rire> écoutez ça à la mesure il va travailler 20 heures par semaine, il va se faire embaucher par un patron ce patron n'aura pas besoin de les payer les rémunérés, c'est l'État qui va les payer pendant un an, ça, des contrats de un an. Euh, et Au bout d'un an, soi-disant, qu'ils doivent les embaucher. Hein. Mais pendant un an, c'est l'État qui va les payer, et donc ils vont payer que dalle. Et ils vont travailler pour 20 heures par semaine, en étant payés 60... à 498 euros, quoi, le, le RSA, à 500 euros. Euh, donc déjà, ça va être des travailleurs pauvres, enfin c'est même plus pauvre, c'est carrément de l'esclavage moderne. Deux, les patrons voyant qu'ils peuvent avoir de la main-d'œuvre gratos totale. Tous ceux qui sont au chômage, qui veulent avoir un emploi, carotte, Parce que pourquoi il va se faire chier à embaucher un type pour le payer au SMIG alors qu'il peut avoir un type gratos Et, et en plus, au bout d'un an, il n'est même pas tenu de, de les embaucher parce qu'il peut très bien dire qu'il ne fait pas l'affaire. Comme il faisait certains, certains patrons, qu'en vérité, il, il multipliait les contrats, les CDD. À la fin, il vous dit Ah non, non, ne faites pas l'affaire, il vous fait dégager. Donc le mec, il aura travaillé comme un pauvre con avec 500 euros par mois. Avec l'essence à payer et tout, ça va être un putain de pauvre. Et en plus, au bout d'un an, Zeb, tu dégages. Donc voilà, déjà, ça c'est la quatrième mesure. Je crois que ça c'est quatre. Et la cinquième, ça va être euh, que toutes ces mesures à la con qu'il va faire, il faut bien les payer, <rire> que tu le veux ou non. Donc il va creuser encore plus la dette. Déjà, il a, il a fait 500 milliards de dettes de plus. Ça va être 500 milliards de plus. Donc, je peux vous dire, moi, qu'à 98%, à moins que je, je me trompe, hein, à 98, à moins qu'il démissionne avant, hein, ou qu'il qu se fasse tuer, mais euh, à 98%, je peux vous dire, moi, qu'on va devenir comme la Grèce, ça va être banqueroute, et ça va être une banqueroute qui va être du jour en demain. Donc, tous ceux qui ont de l'argent placé, tous ceux qui ont des épargnes et tout, vous feriez mieux de vite les dégager, ces épargnes, et de vous acheter de l'immobilier, ou de claquer pour autre chose, parce que ça va se faire banqueroute du jour au lendemain. Ça c'est moi qui vous le dis, ça c'est sûr et certain. Sure et certain. Et pour terminer, il a dit qu'il allait régulariser 3 millions de, de, de sans-papiers de plus. Alors, certains vont me dire, Melon, tu encore des conneries. Bah, c'est exactement ce qu'il a fait pendant le premier quinquennat, 3 millions, 3 millions d'immigrés ont été régularisé il va y avoir 3 millions de plus. Il faut savoir que la, la criminalité a augmenté, hein, depuis qu'il est là, de 14%. Chiffre à la crée, hein. ça a été passé devant même, carrément sur BFM TV. Pourtant, c'est des putains de vendus, ces gens-là, mais même ils l'ont dit. 14%. On va avoir 14% de plus, coup sûr. Je vous dis pas la criminalité, la violence qui va être endémique dans ce pays. Ça va être la folie. Ça va être carrément, ça va être invisible. Donc voilà, à peu près, moi, moi hein, de mon point de vue, de ce que je, je, je vois le, le, le, le guignol, voilà à peu près ce qui va se passer, ce qui va nous pendronner. Il peut y avoir même d'autres mesures encore plus. Hein. Mais ça, c'est principalement ce qu'il va faire. Pour ma part, hein, je vais terminer, ça fait quand même 30 minutes que je parle. Euh, pour ma part, euh, je peux me tromper, Mais hein. pour ma part, c'est le genre de gars que tu ne sortiras plus du pouvoir. Ça va être un Poutine 2. Oh oui, oui. c'est un Poutine 2. Ça va être un type que tu n'arriveras plus à sortir du pouvoir, euh, il est même capable de se faire carrément un troisième mandat, carrément, capable de changer la constitution. Ça va être le genre de type qui va créer une mafia tellement terrible comme il a déjà instauré depuis cinq ans que tu ne pourras plus le sortir. Il a déjà bri bridé complètement le pays, il a privé complètement de liberté d'expression, tous les journalistes et tout. Ça va aller de pire en pire de encore plus. Et carrément, tu ne pourras plus du tout l'ouvrir, sinon carrément, il y aura des milices, des polices, comme il fait. C'est ce qui fait. Certains m'ont dit, oh, tu rigoles ou quoi C'est exactement ce qu'il fait. Dès que tu ouvres ta bouche, quand tu es journaliste, tu es renvoyé. Beaucoup de journalistes ont parlé, il faut, disant qu'il faut arrêter de regarder BFM TV et d'être lobotomisé, lobotomisé du cerveau et savoir un petit peu être intelligent. Un énormément de journalistes l'ont dit. c'est que dès que tu ouvres ta bouche, que tu, te, que tu parles contre lui, que tu te mets en opposition face à son programme ou à sa personne, tu es renvoyé. Dans le mieux des cas, sinon, il te, il te trouve une, une, une condamnation à la compte, à violer fille, ou tu as détourné de l'argent, n'importe quoi, et tu te fais condamner aussi. De... Donc, euh, voilà à peu près ce mec. Sans parler que, petit, petite cerise sur le gâteau, la guerre en Ukraine, beaucoup ont tendance à vivre avec, ils disent Oh, mais maintenant ça va, ça, ça, ça, ça, ça se tasse. Pas du tout, pas du tout. Il faut savoir que la France, avec les autres pays européens, envoie masse d'armement contre le, la Russie, pour lui faire la guerre, hein. de, de manière indirecte, mais ils lui font la guerre. Et comme Vladimir Poutine, là, il est un peu au pied du mur, il a du mal à terminer cette guerre, et qu'il est vachement patriote pour son pays, et assez extrême dans, dans, sa, dans, sa, dans sa pensée, parce que c'est quelqu'un qui n'admettra pas de perdre... Euh, il risque de déclencher une, un, un tir d'armes nucléaires je peux vous le dire -moi tout de suite ça va pas être directement sur la France, il ne faut pas non plus tomber dans la connerie mais ça va être en Ukraine, il est capable de raser la capitale ou une chose comme ça et de tirer, voilà, de tirer un missile nucléaire euh, ou alors de tirer quelques missiles nucléaires, au moins deux ou trois sur des bases américaines qui sont stationnées en, en Ukraine et du coup les américains se voyant agressés comme ça, ils risquent de déclencher une guerre euh, pour s'opposer parce que ça m'étonnerait qu'ils vont rester assis à, dire, à rien dire et, ça, et les, les Américains vont être soutenus par ce connard de Macron et les Allemands. Enfin, du moins, ils vont être soutenus, on n'aura même pas le choix, hein, parce qu'on est des toutous. Et, euh, et lui, de son côté, il va être est soutenu par la, par la Chine. Donc, ça risque de déclencher une guerre mondiale, carrément. Ça nous prend en nez, vraiment. Vous, si, je, si vous ne si me croyez pas, il y a même pas deux jours... Euh... Non, pas deux jours, il y, a un mois, mais il, y a, il y a une semaine, je crois, une semaine et demie... Euh, Poutine a carrément, déclen, a carrément interpellé Washington, a dit que s'il continuait à fournir des armes, lui et ses alliés, il a dit, et de continuer à lui faire la guerre comme ça, il, il s'exposait à des, à des frappes et à, des, et à des, des attaques imprévisibles et très violentes, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire, ce que ça veut dire. quand il dit imprévisible, ça ne veut pas dire avec des armes conventionnelles, on sait ce que ça veut dire, donc, il y a ça. Et en plus, il y a deux jours, il a tiré son nouveau missile qui a un nom à la con, vraiment qui s'appelle Satan, Satan 2, qui peut railler une ville, euh, un pays, excusez moi un pays comme la France. On a un, on a un tir. <rire> Donc, ça, il n'a pas fait tirer, il n'a pas fait cet essai. Et c'est réussi d'ailleurs. Il n'a pas fait cet essai pour le plaisir, c'est simplement, c'est pour vous mettre en garde, pour dire voilà, j'ai ça. Pas bah, tellement vous me faites chier, on va rigoler maintenant. Donc. Euh... Là, on s'avance vers une escalade de violence énorme. Il aurait fallu un président qui était euh, posé et modéré. Or, non, on a une espèce de, de timbré euh, merdeux euh, qui, qui, qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer. Et ça va déclencher vraiment un, une méchante guerre. Ne vous attendez pas que dans les, dans la, dans les prochains mois que ça va, ça va se tasser, parce que Vladimir Poutine ne va jamais accepter de, de, de s'écraser. Jamais de la vie. Euh, voyant qu'on ne lui donne aucune porte de sortie il ne va certainement pas euh, euh, le prendre bien. Et il va, il, il, se voyant acculé dans un coin, et voyant qu'il commence à perdre la guerre, ben, il va tirer une bombe nucléaire. Un peu comme ils ont fait les Américains quand ils étaient acculés euh, pendant la Seconde Guerre mondiale avec les, les Japonais. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir. Ils ont tiré deux bombes, de bombes nucléaires. Donc voilà. C'est exactement ce qui va se passer. Et après, n'oubliez pas, pas qu'avec les bombes nucléaires, il y a les retombées, euh, les retombées euh, radioactives. On va se choper, les cancers, et tout, tout, toute la merde. Donc voilà. On a un avenir qui est extrêmement sombre. On a au pouvoir un extrémiste, dictateur euh, complètement timbré de la tête, qui n'a plus aucune limite, qui n'est pas du tout euh, freiné et qui n'a plus aucune opposition. Si vous êtes pauvre, si vous êtes déjà dans une catégorie, déjà dans, dans, dans la galère, ça va aller pire en pire avec l'augmentation du, du pétrole, de, de l'huile, du blé, tout ça. Euh... Voilà, si vous êtes dans, disons que si vous êtes déjà dans la panade, ça va aller, ça va aller pire en pire. Ça va aller. Et si vous êtes dans des quartiers assez craignos, ça ne va pas arranger la chose. Voilà. Donc voilà, écoutez, je sais que c'est très pessimiste que je vous dis, mais je ne m'attends absolument rien de bien de ce type-là. Euh, ça va aller de mal en pire. Et les manifestations ne vont rien y changer parce qu'il va envoyer masse de flics pour vous taper sur la gueule. Euh, la seule chose qui risque d'arriver, je vais, je vais vraiment conclure avec ça, ce qui risque d'arriver à Macron, c'est que, et je le pense vraiment, c'est qu'un jour un type un peu plus déterminé que les autres, quand il fait ces petits bains de foule, là, qui fait semblant d'aller euh, euh, remercier les Français alors qu'il leur chie dessus, un peu plus motivé, un peu plus extrême que les autres, il est capable de lui coller un coup de flingue ou un coup de couteau, il risque de se faire assassiner, comme il y a eu beaucoup beaucoup de gens aux États-Unis, beaucoup de, de présidents qui ont été assassinés. Et c'est vraiment pas une bêtise ce que je dis. Hein. Euh, la preuve même que ce soit même général de Gaulle ou même Jacques Chirac, avait, avait, ils étaient passés à côté des, de, de tentatives d'assassinat. Donc c'est vraiment c'est réel hein. ça. Et puis. Euh... Ce qui risque aussi d'arriver, c'est qu'énormément d'antifa euh, ou de gens du parti de Mélenchon voyant qu'ils ont été traînés dans la boue euh, et qu'ils qu ont un taré au pouvoir, qu'ils sont de plus en plus dans la merde et qu'ils vont perdre aux législatives. Euh, parce qu'on ne voit pas qu'ils vont gagner, ils vont perdre. Euh, comme tous les autres, on va tous l'avoir dans l'os. Hein. Euh, c'est son parti à lui qui va passer. Ils vont prendre la clandestinité, un peu comme il y a en Corse, avec les groupes FLNC, euh, Cors euh, Corsica, Libera, etc tous ces, ces partis de la clandestinité, et faire des, des, des mini-attentats ou des, des, des actes de sabotage dans tout le pays pendant 5 ans pour se venger. Donc voilà dans quelle France on va vivre, de plus en plus euh, divisée, de plus en plus haineuse, de plus en plus violente, euh, et, on, et ça va déclencher des guerres civiles. Ouais. Je peux vous dire, bon, là, euh, ne vous attendez pas que ça va bien se passer, que les gens vont être... Euh, tranquille, ça va très mal se passer, surtout quand ils vont commencer à s'attaquer aux, aux réformes du RSA, que les gens vont se retrouver sans bouffer, sans rien à la fin du mois, et en majorité c'est beaucoup de gens qui sont déjà très bas dans la société, et qui n'ont plus rien à perdre, là ils vont être complètement euh, débridés, ils vont être violents à mort pour s'en sortir, ils n'hésiteront plus à tuer, à piller dans les magasins et tout pour pouvoir s'en sortir. Euh, quand il va s'attaquer à la réforme de vacciner des enfants dès l'âge de 2 ans, beaucoup de pères de famille et de gens qui ne veulent pas ça, euh, ça, va, ça va y aller vraiment violent. Et également la vaccination obligatoire qui va partir dès le mois de novembre avec une loi. Je connais énormément de personnes, si ce n'est même à 90% de tous ceux que je parle, qui ne veulent pas du tout refaire une autre dose de vaccination. Moi, je n'ai pas été vacciné depuis le début, hein. je suis un anti-vax, je n'ai pas, pas une seule dose. Hein. Mais je connais beaucoup de personnes de mon entourage qui en fait une ou deux euh, doses, et maintenant, ils ne veulent plus du tout. Et ceux-là, euh, ils, vont, ils vont mal, très mal le prendre, et très mal le vivre. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Pour ma part, je ne ferai plus de vidéos politiques. Voilà, je préfère l'annoncer tout de suite. Je suis une chaîne à la base qui est de moto, hein. Donc, je ne suis pas du tout un parti politique ou une personne qui parle de politique. De toute façon, j'ai vu que ça n'a pas servi à grand chose non plus de motiver les gens. J'ai cru. Hein, J'étais en association avec beaucoup de youtubeurs, même très connus. Euh, que je parle avec eux et tout ça. Mais euh, bon, même eux, ils sont complètement dégoûtés. Ils vont arrêter aussi de leur côté. Donc, euh, je parlerai de temps en temps quand il y a vraiment une mesure vraiment à la con qui passe. Mais ce n'est plus comme je faisais là. Voilà, de manière intensive. Pas que je craigne un gouvernement, hein, parce que je ai strictement rien à foutre de lui. De toute façon, avec toutes les vidéos que j'ai sorties, vous inquiétez pas que je l'ai bien montré. Mais non, non, c'est pas ça, c'est que... Bah, il est repassé pendant 5 ans, hein. qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus Donc voilà, hein. je veux dire... Euh, moi, c'était pour des élections, maintenant qu'il est passé, qu'est-ce que vous voulez que je fasse... Moi, je ne suis pas le genre de personne qui, qui aboie qui a par derrière, comme ça. Hein. Donc après, ça ne s'appuie à rien. Donc quand il y aura vraiment des mesures euh, très liberticides qui vont arriver sous peu... Oui, je ferai une vidéo ou deux pour on peut donner, on peut donner un avis, mais je ne ferai plus de vidéos aussi euh, rapprochées et importante que je faisais là. Voilà. Donc voilà, euh, vous me direz ce que vous en pensez, toujours dans le respect et le calme. Hein. Et puis puis voilà. <rire> c'est comme ça. Il faut on, disons qu'on apprend ce que c'est que de vivre en régime totalitaire comme ils sont en Russie tout ça, c'est pour ça qu'on s'en prend beaucoup aux Russes, on les traite de tous les noms, mais n'oubliez pas que c'est le gouvernement qui fait les choses, pas le russe. Le russe, le pauvre, il trinque, il souffre, il s'en prend là la gueule. Je ne suis pas russe, hein, pas du tout, bon, pas du tout, je pas du tout de famille, hein. mais je dis à mes maintenant je me mets à leur place. On dit toujours les Russes, mais ce n'est pas les Russes, c'est le gouvernement russe. C'est comme là, ce n'est pas les Français, c'est le gouvernement français. Bien sûr, il y a une partie de, de la population quand même... De, de petites merdes, de petites de petites pourritures qui l'ont voté, mais une grande majorité souffre et trinque à cause de voilà, d'une minorité de connards. Et la Russie, c'est pareil. Voilà, écoutez, je vous souhaite bonne continuation quand même. Vous avez tout mon soutien mental. <rire> et, puis, euh, et puis voilà, je vous remercie pour votre fidélité. Je vois qu'on est 1446 abonnés, hein, ça a énormément, j'en je ai pris plus de 52 abonnés en un mois. Donc la chaîne se porte très très très bien. Par contre, elle, oui, elle, elle, elle se porte bien. On dirait que plus sa mère meurt en France, plus elle se porte bien. <rire> elle se porte très bien. Euh, C'est bah, grâce à vous. Hein. C'est toujours super. Hein. Je vous remercie de vos abonnements, de, de votre fidélité, de vos commentaires, hein, de votre soutien. Euh, de mon côté, bah, j'essaierai toujours de faire des vidéos de moto. Hein, si, si tout se passe bien pour ma vie. Parce que moi aussi, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ce qui est Covid... Euh, vaccination et tout, ça a impacté énormément ma vie, ça m'a vraiment foutu la merde dans ma vie, je peux vous dire, moi. je ne peux pas rentrer dans le détail, parce que j'aime pas exposer ma vie en détail, peut-être qu'un jour, quand ça ira mieux, je vous exposerai les choses, mais là, bon, là ça m'a vraiment, vraiment... Et j'attendais vraiment, vraiment que Macron dégage du pouvoir, je peux vous dire, moi, honnêtement, je devais même déménager à certains, à certains endroits pour pouvoir recommencer euh, certaines choses, et du coup, il me bloque, donc euh, autant dire que je le prends très mal, et je le vis très mal, après, je continuerai quand même ma chaîne, je ne suis pas une personne à m'effondrer par terre ou à, ou à pleurer, quoi. Je, dire, voilà. je suis plutôt quelqu'un qui est assez offensif dans la vie et assez optimiste, même si je suis optimiste mais réaliste, voilà ce que je voulais dire, c'est que je vois les choses et, et, je, et, je, et malgré tout, je ne suis pas quelqu'un à, à dire oh non, tout va bien, c'est impeccable, non, non, quand tout va mal, ça va mal, quand ça va bien, ça va bien. Je ne suis pas le genre de personne que, si, à dire euh, « Oui, je préfère voir le verre à, à moitié vide ou à moitié plein. » Non, ça, c'est des conneries. Moi, je préfère voir le, les choses comme elles sont, plutôt. Je suis quelqu'un qui, euh, qui, voilà, qui voit les choses comme elles sont. Et là, je vous ai exposé un avis euh, sincère, clair et honnête. Voilà, non hypocrite, pas biaisé et pas euh, avec deux parties pris. Voilà. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bonne continuation. Ciao, ciao.